En mars 2020, lors de la première mise en place du premier confinement, le temps s'est arrêté. Le silence est venu, comme par surprise, envahissant le vide laissé par les travaux. Les voitures, les cris dans la rue. On se soigne avec les voix, les rires, des amis qui se rassemblent dans nos solitudes, nostalgie du silence qui ne dure qu'un temps, où l'on se découvre une mémoire auditive, comme une banque de sons absents, rumeurs de chants de supporters fêtant une victoire, démarrage bruyant d'un scooter, bourdonnement de lycéens, croisement des avions sur un ciel bleu, cliquetis du stylo, Note de musique en plein air, pas pressé des travailleurs le matin, carnaval des enfants. voyez l'interface, le, le synthétiseur intuitif. Par exemple, une plaque en métal. Je vais, je vais mettre sur plaque et sur métal, sur lequel on frappe, par exemple, et euh, on a le son qui, euh, qui correspond. Et donc, je peux, par exemple, maintenant, décider que non, je ne veux plus que ma plaque soit métallique, mais je veux qu'elle évoque du bois, par exemple. Donc, je vais me déplacer. Et je peux me déplacer de façon continue vers quelque chose qui est beaucoup moins résonnant jusqu'à quelque chose qui évoque du bois. Là, il y a un autre exemple où euh, pareil, c'est l'image qui contrôle le son. Là, c'est euh, une balle qui roule sur sur différents types de matériaux. Donc là, vous allez entendre des évocations de différents types de matériaux. Donc vous voyez le matériau ici et puis euh, vous allez entendre que c'est cohérent. quoi. Donc on, on part du, du bois, là. Donc là, on est sur euh, du bois. On passe à la pierre, au verre, au plastique, et au métal à la fin. Tout ça, en fait, tout ce qu'on a fait ici, tout est calculé par des algorithmes en temps réel. C'est encore un peu fort, peut-être, la combustion. Donc on peut presque enlever la combustion pour écouter euh, voilà, un peu l'écraquement. Voilà. Et le feu, pareil, on peut décider que là, il est plutôt à droite, là. On peut déplacer le feu si on veut et le mettre plutôt euh, derrière ici ou par là. Donc on peut vraiment créer des paysages sonores, comme ça. Et puis, euh, on, peut, on peut diminuer un petit peu le, la pluie là, parce qu'elle elle, elle est un peu forte. Donc, on peut décider qu'il ne pleut plus et laisser place au feu. Donc là, on est tranquille, euh, euh, à côté du feu. Et puis, peut-être, aussi on est sur la plage, peut-être qu'il y, y a quelques vagues. Donc, on peut aussi euh, rajouter des vagues. Là, on a des vagues qui euh, sont plutôt euh, côté gauche ici. en fait on est dans une salle anéchoïque, dans un premier temps, euh, du coup, je vais pouvoir euh, vous faire euh, écouter euh, des scènes euh, spécialisées. Donc là il s'agit d'un orchestre. Euh, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la scène elle a été enregistrée avec un micro qu'on appelle ambisonic à plusieurs capsules. Donc en fait elle a capturé vraiment euh, une, une scène d'orchestre complète. Euh, le micro elle était situé juste euh, euh, devant le chef d'orchestre. Quand on reconstruit euh, le, la scène prise avec ce micro-là, dans, dans la sphère, on ressent vraiment le chef d'orchestre qui est derrière, euh, les violons qui sont sur la gauche, les violoncelles sur la droite, les flûtes qui sont derrière. Donc c'est vraiment intéressant, en fait, on arrive à reconstruire comme ça l'espace acoustique d'une scène donnée. Quoi. Tu peux monter un peu plus Oui. oui. Tu me dis stop. C'est bon. spécial. spécial. Alors t'es ressenti c'est quoi en fait euh, On entend la respiration. Ah oui. Et les pas. Quand il marche, ou je sais pas. Il... Euh, non il marche pas, mais par contre il est assez expressif quoi. <rire> je peux te faire écouter Je ce qu'on appelle un effet de Doppler. On entend vraiment passer. Hein tu le sens passer. Ouais. Je me fais attraper. <rire> <rire> tu le sens passer plutôt à, à droite ou à gauche mais Il part de là, et il arrive là-bas. Ah bon Oui. Bah, normalement, c'est pas comme ça. <rire> <rire> c'est vrai en plus. Enfin, normalement, que cette scène-là, elle est censée. Elle est... En fait, le train, il est censé arriver comme ça et passer sur ta, sur ta droite. Quoi. Voilà. Moi, je l'ai entendu par là. Il est parti par là. Ah ouais Ouais. Bref, bah, bah, peut-être qu'il y a une petite, enfin, une petite rotation dans la scène qu'il faut, euh, qu faut gérer. Après, ouais, bon. bon. des en fait, je vais te, te, te projeter dans différentes salles différents espaces acoustiques en fait. D'accord. Vas-y, vas-y, continue, continue. Là, c'est juste la transition en fait. J'avais coupé, le... j'ai changé. Ah, pour ça. Tu vois, il y a en fait quand je change de salle, évidemment, il y a la réverbération que tu. Ouais, mais tellement que ça s'arrête net en fait, c'est. C'est vraiment. Ça fait église. Alors, ça, c'est une salle un peu spéciale, c'est la plus réverbérante qu'on ait. C'est le Palais des Papes à Avignon. Oh, Donc, en fait, quand on. Si tu fais un juste un. Tu fais juste un petit son, tu... oh, comme ça, tu vas te rendre compte du ah. temps. Ah. Tu <rire> en train de parler, hein <rire> C'est génial, en fait. <rire> wow. Tu pourrais presque te l'imaginer, en fait. Oui, ouais. sur ce coup-là, ouais. Après, c'est un peu plus compliqué d'imaginer une surface comme ça. Ouais. Ouais, je <rire> okay. Dans le cosmophone, on mesure la direction du muon par le fait qu'il traverse à la fois un détecteur au plafond et un détecteur au sol. Comme le muon va... Quasiment à la vitesse de la lumière, il met euh, il quelques milliardièmes de secondes pour passer du plafond au sol. Donc les sons qu'on entend en fait, sont déclenchés lorsque la particule est détectée par un capteur du haut et un capteur du bas. Cette information de mouvement qui est portée donc par le son, elle est faite par plusieurs, euh, plusieurs choses. Donc Déjà par l'aspect spatial, puisque le son passe des haut-parleurs du haut vers les haut-parleurs du bas, donc il y, y, y a un mouvement. Et en plus quand le son tombe par terre, à chaque fois ça va vers, du haut vers le bas, il y a un petit son métallique qui est émis pour, euh, pour prendre conscience qu'il y a quelque chose qui tombe. Parfait. Là on a eu un son particulier, c'est quand il y a eu beaucoup de particules qui sont arrivées en même temps. La sonification, qu'est-ce que c'est C'est le fait de rajouter du son à un événement qui ne produit pas forcément de son. Donc un exemple qui est assez parlant, c'est les radars de recul dans les voitures. Il y a des caméras à l'arrière qui détectent des obstacles et qui font un bip qui s'accélère. Au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'obstacle, pour éviter de, de taper le mur qui est derrière. Donc là, c'est le même principe, le son nous, nous informe de la présence de ces particules. Le cosmophone permet de rendre sensible un pan de la réalité, de la matière auquel on n'est pas sensible. Notre galaxie est en permanence parcourue de protons et de noyaux atomiques énergiques qui circulent pendant des millions d'années d'ailleurs et qui bombardent la Terre. Silence assourdissant, silence plein de cris de ma mère sur ma soeur, silence abyssal, silence mortel, silence immobilier, silence de l'inactivité, sans les sons des noctambules, je veux revivre comme un hibou, silence jour et nuit, silence la nuit comme le jour, je veux danser, habiter l'espace d'un corps, d'un rire, habiter le dehors, se vêtir et sortir.